tout le monde les petits chatons, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez tout savoir, je vais tout vous dire sur le nouveau euh, patch, finalement, l'énorme patch sur Battlegrounds. Euh, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que euh, bah, ce sera le 9 mai, accessoirement, et c'est le gros patch finalement qu'on attendait, parce que tous les 4 mois, vous savez, il y a un gros patch. En gros, il y a euh, un petit patch tous les 2 mois, enfin un patch de transition au bout de 2 mois, et finalement, à chaque fois, il y a soit une nouvelle race, soit euh, finalement une nouvelle mécanique. Il y a eu les buddies, il y a eu les quêtes, il y a eu les morts-vivants récemment, il y a eu les nagas, etc., les élémentaires euh, avant, et là, en fait, il n'y a ni une nouvelle mécanique, ni euh, finalement une nouvelle race. Il y a tout simplement 50 nouveaux minions. Euh, alors, ça sortira le 9 mai, donc mardi euh, prochain. Alors, il y aura un nouveau euh, héros, le maître du rock, Voon, euh, euh, qui va faire un effet finalement tous les... Euh les trois tours alors là c'est en petit donc je voulais la carte mais en gros euh, à la fin du tour tous les trois tours vous euh, obtenez une copie euh, non dorée de la carte la plus à gauche de votre main donc voilà ce sera une synergie avec le maître du rock vous nous faudra garder un petit peu des cartes en main et tous les trois tours en tout cas garder une carte en main juste avant son effet pour finalement euh, la dupliquer donc voilà ça peut être assez intéressant alors on a des caps des des des minions euh, également qui vont avoir cette euh, caractéristique finalement de s'activer tous les X tours. Par exemple, il y a le guitariste allègre qui va. Euh, ça va être un petit dragon euh, taverne 1 qui, à la fin du tour, tous les 3 tours, vous obtenez un autre dragon aléatoire de, en, do, en doré. Et on aura le petit parodiste allègre pour 5 mana 8-4, enfin euh, 5 mana en taverne 5, pardon. À la fin du tour, tous les 2 tours, transforme un pirate aléatoire dans votre main en carte dorée. Donc ça, ce sera vraiment le genre de truc qu'on aura envie de découvrir dans la Taverne 5 et pas forcément d'acheter quand on sera euh, Taverne 5. Alors la toxicité, elle change. Euh, maintenant, c'est la première attaque finalement d'une créature toxique qui déclenche la toxie, pas la deuxième attaque. Donc ça va s'appeler euh, Vénimosité. Euh, euh, donc voilà, c'est en gros toxicité qu'une que fois finalement, un peu comme le bouclier divin, un peu comme la réincarnation, ça s'active une fois avant d'oublier de continuer finalement et vraiment de vous euh, montrer, d'ailleurs je vais... Euh, bah, attendez, je vais vous montrer déjà euh, la fin parce que ça c'est quand même la belle surprise euh, qui va être vraiment vraiment gourmande. Alors euh, l'extension sort le 9 mai, enfin le gros patch sort le 9 mai, mais il y a une avant-première comme sur Hearthstone, ils avaient fait ça euh, déjà l'extension, enfin le, j'appelle ça une extension, mais le gros patch précédent. Euh, et là, euh, le euh, bah, c'est jeudi tout simplement, donc le 4 mai. Donc euh, bah, demain ou après-demain, en fonction du moment où vous regardez la vidéo, en tout cas jeudi de euh, 19h à minuit, euh, moi j'aurai la possibilité et bien d'autres, évidemment, on est 8 en Europe à avoir la chance de pouvoir jouer en avant première avec, euh, avec le gros patch donc euh, voilà, euh, ma chaîne Twitch vous la connaissez, c'est twitch.tv thefishugo, euh, je vous attendrai nombreux, donc jeudi hein, de, de, de, notez bien la tête sur votre agenda euh, jeudi à partir de 19h mais je prendrai le live un petit peu plus tôt, genre à 17h comme ça, on, on parlera un petit peu des cartes également, on parlera des analyses, des compos qui peuvent arriver, voilà, on essaiera de théorie crafter un petit peu pour se préparer vraiment à cette avant première mais voilà, en gros, l'avant première c'est de 19h à minuit euh, sur twitch donc vraiment je vous attendrai nombreux il y aura Keun d'ailleurs euh, également donc le broken donc ça va être super sympa on va euh, normalement jouer euh, voilà tous les 8 ensemble euh, pour découvrir finalement avec rdu etc voilà pour découvrir euh, euh, les nouveaux minions alors justement euh, 50... 59 pardon nouveaux minions euh, alors je vais faire ça parce que c'est vrai que leur site il est pas pratique donc je suis obligé de mettre en euh... Je vais mettre en 400, en fait, c'est le maximum. Et euh, je pense que comme ça, il y a quand même moyen euh, de voir. Je vais même bricoler un truc, vous allez, vous allez voir. Euh, J'avais pas prévu de faire ça, mais je pense que ce sera encore plus intéressant. Je vais essayer d'étirer l'écran au maximum, vous voyez Faire quelque chose comme cela. Je ne peux, peux pas mieux faire. Hein. Euh, donc, alors il y a évidemment des minions qui vont rester, mais qui vont un petit peu évoluer. Euh, alors on a le euh, « En taverne 1 ». On a le euh, Mana Saber, euh, donc Taverne 1, 4-1, Deathrattle, c'est celui-là. Ici, c'est le deuxième. Il va invoquer deux petits 0-1 Cubelings euh, avec le Taunt. Alors, des 0-1 Cubelings avec le Taunt, je pense qu'ils n'ont pas d'effet. C'est juste une 4-1 qui va invoquer deux 0-1. Donc, ça peut être pas mal aussi pour protéger, euh, finalement, certaines cartes clés. Hein, c'est en bête. donc pourquoi pas protéger euh, des mamas, des choses comme ça. Donc, euh, euh... Puis, ce sont des bêtes, j'imagine, les petits Cubelings. Euh, donc, ça peut également peut-être marcher aussi avec la grenouille. Donc, ça va être intéressant. Puis, c'est une taverne 1, donc finalement une 4-1. Ça peut marcher avec la euh, vengeance. Alors, j'ai pas regardé les cartes pour le coup. On va vraiment découvrir ensemble. Le patch vient juste d'être annoncé. Donc, on, va, on regardera évidemment avec les neutres. Peut-être qu'il y a encore les cartes vengeance. Mais en tout cas, voilà, avec la vengeance, ça peut être très intéressant. La carte est de manière générale une bonne carte. C'est vrai, quand on compare à la hyène qui est une très très mauvaise bête, là pour le coup, on a un truc qui est euh, bien bien gourmand. Alors, on aura aussi une bête, le Humming Bird, euh, taverne 2 ici. Euh, qui est 0-3, euh, mais il va donner aux autres bêtes, donc lui ne se booste pas, euh, aux autres bêtes euh, plus 2 d'attaque. Donc euh, vous voyez là, déjà, il y a une petite combinaison. Si on considère que les cublings euh, vont être des bêtes, euh, bah, finalement on a une 4-1 qui va être 6-1 et qui va invoquer deux petites 2 petites 2-1 avec le Hummingbirds. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Déjà, petite synergie rigolote. Euh, ça, ça ne change pas. Euh, Taverne 3, on a le Rilak euh, Metalid qui a Taunt. Euh, 3-4 et en Death, Rackle, Death Rattle, pardon il va euh, activer les euh, Battle Cry des minions adjacents Ok donc un peu tricky c'est une bête qui finalement peut rentrer dans d'autres euh, compos aussi donc euh, assez intéressant un taunt qui en, quand en mourant va activer les les, euh, les Battle Cry, donc euh, ça peut être pas mal aussi avec Bran, pourquoi pas? J'ai vu que Bran restait, si je dis pas de bêtises, donc euh, ça peut être joué dans des, des archétypes un peu murloc, un peu élémentaire, etc. Euh, on a le Bananas Lama Taverne 3 2-5. Euh, après que tu invoques euh, une bête euh, au combat, ça double ses stats. Oh, ça c'est assez gourmand. Ça c'est donc avec. Euh, oh! Je, me, je suis en train de me dire comment ça marche avec le, le, le cheval, avec le poney. Parce que le poney, il est genre, euh, on va dire, il est 30-30. Il meurt, il revient 30-30. Ça double ses stats. Vu que t'invoques une bête, il reborn et s'invoque. Donc, il passe 60. Oh, ça peut être une combo de Fada. C'est sacrément cool, en tout cas. Hein. Même avec le petit rat pack, finalement, t'invoques des 2-2. C'est très, très sexy. Franchement, c'est une 2-5 en plus. Donc, euh, le machin, il a quand même des points de vie. Il ne peut pas se faire genre shooter tout de suite et mourir. Oh, ça, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Euh... Euh, J'essaye de voir, est-ce qu'il y a des nouvelles. Ah, il y a l'Octozari. Oh, Octozari en, en, en bête. Donc, taverne 6, Death il va invoquer une 2-2 tentacule. Euh, et ça gagne plus de plus 2 permanent après que. Euh, après que tu. After you summon a minion in combat. Donc, dès que tu invoques un minion. Oh, ok, waouh. Donc, dès qu'il meurt, il va invoquer une 2-2. Et cette 2-2, elle va prendre plus de plus 2. De, per... de manière permanente après que tu as invoqué un minion au combat. Donc euh, justement, dans la... là c'est intéressant parce que finalement l'archétype bête il était surtout euh, fort en termes d'archétype big. C'est-à-dire que pour moi c'était plus un archétype de transition, on chopait Mama, ou, ou on chopait euh... il y avait le crocodile, on faisait de la tempo et ensuite on essayait pas, on... si on était bien, on essayait de partir sur une autre compo pour tout de suite créer quelque chose de fort. Là finalement on a peut-être la possibilité, euh, même si le stomper il a déjà amené un peu ce côté. Je peux jouer bête et je peux jouer euh, un peu, euh, on va dire, des d'agonie, des Repop, etc. Et quand même avoir de la stat, parce que finalement, ce qui manquait à bête, c'était de la stat. C'était fort rapidement, mais derrière, il y avait un scaling qui était lent. Là, finalement, on a l'octosari qui marche bien aussi avec le felstomper, avec le Gascoiler, finalement. Gascoiler, pardon, Gascoiler, euh, Voilà, qui va permettre d'invoquer un gros monstre et euh, ça va grossir à chaque fois. Ouh, ça me plaît bien euh, l'octosari qui invoque une Tentacule qui va prendre plus de plus de par euh, minion invoqué. C'est permanent. Hein. Donc, euh, lui, il voit les minions invoqués, j'imagine. Enfin, Ça doit être un... quelque chose comme ça. Ça me plaît bien. Euh... Et après, je crois qu'on a tout vu. Euh... Lui qui revient, accessoirement. Le retour de... du crocodile, qui est plutôt pas mal en termes de tempo. Donc, euh, on a quelque chose qui est, euh, qui est très... Euh... À part, finalement, le, le métallite qui est un peu particulier, qui peut être joué dans plein plein de compos différentes. On a quelque chose qui va plus... Euh, comment dire, aller vers le côté euh, invocation, réinvocation. Euh, ce qui est plutôt bien parce que finalement le côté big du, du de la bête, elle était déjà très très présente avec la mamabir, maintenant avec le crocodile. Donc là, voilà, on a vraiment, j'ai l'impression deux archétypes qui sont qui peuvent être viables finalement les deux. À voir évidemment ce que ça va donner. Alors en Murloc, on a euh, on a on a le flûtiste. Taverne 2, euh, qui est 2-5, euh, à la fin. Ah ouais, voilà, ça c'est la fameuse capacité, tous les deux tours. Donc à la fin euh, de, de ton tour, tous les deux tours, euh, tu vas donner un minion random dans ta main, plus 9 de points de vie. Donc euh, on a une 2-5 taverne 2, ce qui est plutôt pas mal. Ça génère de la value contre pas mal de choses, contre les 3-3, les 3-2, les 4-3 même. Donc euh, une 2-5, c'est vraiment une bonne, euh, un bon body. Euh, un bon buddy, pardon. Euh, non, body, pas buddy. Euh, euh, vive l'anglais. <rire> Vive l'école de la République <rire> et ses, ses échecs. Euh, bref, euh, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Après, il voilà, va falloir garder la carte en main. Ça, ça va être vraiment pas évident à, à maîtriser. Mais à ce moment-là, voilà, on sait que ça va arriver. On garde la carte en main. 9, plus 9 de points de vie, c'est super intéressant. Ça me plaît. C'est une très très bonne carte, je trouve. On a le Scourfin Taverne 3 euh, qui est une 6-3. Et en testratel donc en Ral d'agonie, ça va donner un minion euh, random dans ta main. Euh, plus 5, plus 5. Donc il y a vraiment voilà, ce côté euh, qui je pense va être un peu présent dans toutes les, euh, dans toutes les euh, compos. Euh, euh, de finalement booster un peu les cartes de la main. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. 6-3 qui va donner plus 5, plus 5. Il euh, y a presque même ce mo le moyen de garder un peu tout le temps une carte en main. Et d'essayer de, de, de, bah, de profiter à fond du Scourfin. Finalement ça va être euh, ça peut être intéressant. On peut partir presque sur des stratégies 3 3 pour vite récupérer Scourfin. Et après garder un truc en main, alors en termes de tempo on va se faire fracasser mais finalement notre machin il va tellement grossir qu'à un moment on va le jouer on va plus perdre le combat. Ça c'est le genre de carte qui est quand même assez tricky à jouer parce que finalement c'est que 6-3 à taverne 3 donc ça meurt assez... ça peut mourir sur des petites tavernes 2 qui vont être 3-2 même sur certaines tavernes 1. Donc en général en taverne 3 on veut des trucs qui soient endurants euh... mais voilà c'est une carte qui est très très intéressante je trouve. On a le Brim Counter en Murelock qui est taverne 4, 4 cartes. Quand euh, cette carte est dans ta main à ah, haut, oh, intéressant, après que tu joues un murloc, gagner plus 3 plus 2. Donc c'est lui qui doit gagner plus 3 plus 2 j'imagine. Donc tu le gardes en main. Et dès que tu joues un murloc, il prend plus 3 plus 2. Donc là c'est pareil, c'est des trucs qui vont être assez difficiles à maîtriser en termes de tempo. Finalement, on va revenir entre guillemets à ce qu'on pourrait appeler un Battlegrounds vania, c'est-à-dire sans quête, sans buddy. Mais où on va devoir vraiment réintégrer les phases de transition, les phases, euh, les phases de tempo, etc., la création et tout. Donc, euh, euh, un truc très théorique et très intéressant, très sexy. Beaucoup moins high beaucoup moins stupide, j'imagine. Donc, ça, c'est très très intéressant. Il y a le base guild, euh, taverne 4-6-2. Euh, T'invoques, euh, donc c'est un ral d'agonie. Donc, il est que 6-2. Mais euh, il va invoquer le mignon avec le plus de vie de ta main. Pour ce combat uniquement, ok. Donc en gros, il meurt, il met le minion que tu as dans ta main qui a le plus de points de vie, et il le met sur le board. Donc en gros, il y a une espèce de combo où tu as fine. tu boostes tout le temps finalement un minion de ta main, et en fait le guild, dès qu'il meurt, il va mettre ce minion sur le board, et évidemment il sera toujours dans ta main, c'est juste pour le combat au début. Et... Donc il y, a, il y a finalement une belle combinaison ici. À voir ce que ça va donner, c'est assez intrigant. Euh, donc on a pour 4 mana euh, taverne 4 pardon, de, de 7 justement euh, Venomous. On a euh, Taverne 5, un hein, Venomous et Desrattle donner un euh, Friendly Murloc Venomous. Donc Venomous c'est la nouvelle Toxie. Ça c'est assez gourmand euh, finalement. Parce que ça va rester fort, hein, la Toxie. Hein. Justement, ils, sont, ils disent, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être très intéressant. Euh... On a un taverne 6 en Murloc. Euh... Le choral meugrugru euh, au début du combat gagne les stats de tous les minions dans ta main. Oh waouh. Oh waouh. Alors là, il y a vraiment des trucs euh, bien sexy, bien synergiques. À voir ce que ça va donner, mais ça me plaît beaucoup. Euh, ensuite, les dragons. Dragon dragon. Alors on a le fameux. On l'a vu, hein, le, le truc qui tous les trois tours met un dragon dans la main. On a le low filler. Euh, taverne 2 à la fin de ton tour. Donc c'est tous les tours. Donne plus d'attaque à ton minion avec euh, l'attaque la plus petite, avec le moins d'attaque. Donc euh, t'as un 3-2 qui va donner 2 d'attaque au minion avec le moins d'attaque. Oh, c'est pas mal. Le problème c'est quand tu commences à avoir des petits tokens, bah, c'est le token qui va prendre. Mais en vrai c'est un beau petit scaling. C'est pas un scaling monstrueux, mais c'est un scaling qui est assez sexy finalement quand t'es taverne 2, donc ça me plaît. On a le Stormbringer taverne 4, euh, 1-7, après qu'un euh, minion... Euh, non, un pain, mais euh, oui, un... C'est un minion. Euh, différents euh, dragons euh, gagne de l'attaque. Différents friendly dragon euh, gagne de l'attaque. Euh, lui aussi gagne euh, de l'attaque. Donc euh, bah, finalement, avec le, le promo Drake, c'est assez intéressant. Avec le Low Filler, c'est assez intéressant. Avec et, et, Emissari, pardon, c'est intéressant. Avec Skyfin, etc. Donc euh, lui finalement il est un 7 mais il va prendre pas mal d'attaques. Ça me plaît. Franchement, ça me plaît. On a le Sanctum Rester euh, Taverne 5-5-5. Et au début du combat, il donne euh, un autre dragon, plus 8 de points de vie. Donc on va considérer que c'est euh, taverne 5 une 5 13 Donc c'est quand même un beau bébé. Et euh, bah, il va donner quand même ses points de vie à chaque fois. Donc euh, il y a un côté scaling qui est quand même assez agréable en dragon. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que finalement les dragons, c'est un peu genre soit je joue promo Drake avec... Tarek Goza en mode, je campe taverne 3, taverne 4. Soit j'essaye de me projeter un peu en hauteur, en taverne 6, pour jouer Tarek Goza. Là, finalement, il y aura peut-être la possibilité de trouver un, un juste milieu, un peu dans la taverne 5. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Euh, on a aussi en taverne 5 une 3-7 qui, en, en cri de guerre, va donner à euh, un autre dragon 4 d'attaque. Ça C'est très très cool également avec Bran. Euh, finalement, si on trouve Nadina, on peut aussi booster nos dragons sans forcément... à aller chercher le Calégos, donc ça peut être très agréable également. Il y a le Disco Shuffleur Taverne 5 qui est 4-3. Euh, et il va... Euh, ah, c'est chois... un Choose One. Donc soit on trigger, enfin on active euh, le cri de guerre d'un minion, en gros. Donc c'est plutôt cool avec euh, un Muroson un truc comme ça. Euh, ça après c'est un 4-3. Soit on découvre un minion euh, avec le cri de guerre. Donc soit on active le cri de guerre. C'est pas forcément Dragon. Hein. Soit on active le cri de guerre, soit on découvre un minion cri de guerre avec le Bran et franchement il y a des trucs où tu restes à Verne 5 as, tu t'en fous, t'as pas qu'à les gosses et ton Bran il fait de la magie en vrai ça peut être APM un peu dragon ça me plaît beaucoup euh... élémentaire ah oui il y a un truc que j'ai pas dit euh... en gros parce que ça, ça fait beaucoup de nouveaux minions finalement c'est un peu compliqué peut-être pour les nouveaux joueurs et même pour ceux qui jouent depuis pas mal de temps ça fait quand même beaucoup d'informations en gros ils vont y aller crescendo voilà je vous le dis euh, C'est marqué, euh, là vous voyez bien, même ma grand-mère je pense qu'elle trouverait ça trop grand. <rire> Elle trouverait ça trop gros. Euh, en gros, donc voilà, le euh, 4 mai il y a l'événement de présentation, euh, en gros le, le truc que je ferai avec que on fera chacun sur nos chaînes. Euh, et en fait, le, on, euh, donc le 9 mai, il y a seulement les bêtes, les murlocs, les dragons, les élèves, les nagas et les morts-vivants, ce qui est déjà pas mal, qui vont être déployés. Ensuite il y a les pirates le 11, ensuite le 15 euh, il y a les démons, et ensuite le 22 il y a les mechas. Donc vous voyez, ça va y aller un petit peu crescendo. Donc ça, c'est pas mal finalement. Ça évite d'avoir trop trop de contenu tout de suite et de, de se noyer finalement dans trop d'informations, que ce soit aussi compliqué pour les nouveaux joueurs. Hein. L'idée, c'est pas d'arriver sur le jeu et dire « là il y a trop de trucs euh, !» Même si en soi, il y a un peu comme avant, mais bon. En vrai, non, un peu plus. Euh, alors, en élémentaire, on a en Taverne 2, une 0-4 qui a plus 1 d'attaque pour chaque élémentaire que tu as joué cette game. Oh, j'allais dire bordel, mais c'est vulgaire. Oh pétard. C'est sacrément fort ça. Parce qu'en fait c'est un petit scaling mais en début de game. Genre c'est con mais tu fais T1, l'élément terre bleue, T2 t'arrives à choper Lm plus un autre pour chaque LM que tu as joué durant cette game. Donc lui il compte. Donc lui il est 1-4 avec l'élème. Oh. En vrai euh, parce que lui tu l'as joué. Donc tu le joues, puis tu le rejoues. Donc ça fait 3-4. Oh, wow, wow. Lui, il peut être déjà 4-4 si tu arrives à choper. Euh, bon, après, euh, c'est un peu la sortie champagne, mais franchement, c'est hyper intéressant. Moi, ça me plaît beaucoup. J'aime bien, en fait, le scaling, mais pas forcément sur des cartes euh, Calégos, Massacreuse, etc. J'aime bien le scaling early game. Je trouve que c'est assez sexy et en même temps, c'est un peu fragile parce que parfois, il faut pas forcément forcer. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Est, euh, on l'a vu avec le, le mort-vivant 3-1. Hein, quand il mourait, il, il, il, il prenait plus un plus un. Ben finalement, euh, parfois c'était très intéressant et parfois c'était juste trop naze. Et ça, c'est le genre de carte où il faut pas forcément toujours la prendre. Et ça, ça me plaît. Euh, on a en taverne 3 le Dancing Barnstormer qui euh, est 4-2. Et en Death Rattle, en Ral d'Agonie, les élémentaires dans la taverne de Bob ont plus 2 pour le reste de la partie. Oh là là. Ça aussi, ça peut être le côté Nomi, mais j'ai pas besoin d'avoir Nomi. meurt il va donner plus de plus de aux élémentaires. C'est un 4-2. Après, c'est un 4-2 taverne 4. Mais en vrai, tu le combottes avec euh... Et eh ben voilà. J'allais dire tu le combates avec l'élémentaire qui booste les autres, mais il n'y est plus. Donc en fait, ils ont remplacé le, euh, le rejeton de lumière, c'était le nom, par le Dancing Barn, Barnstormer. Why not faut voir. En tout cas, ça marche avec euh, Titus, finalement. Euh, on a, en taverne 4, le Upbeat up Upstart. Ah ouais, ça c'est le Upstart, c'est le, le truc tous les, euh, tous les tours. Donc c'est un 4-4 Taunt, taverne 4. Tous les deux tours, vous allez euh, mettre la... Setup ah, C'est ce minion qui, euh, en gros, vous transformez l'endurance de ce minion en l'endurance de la carte euh, qui a le plus d'endurance sur votre board. En gros, vous voyez, je sais pas si c'était clair, mais en gros, vous avez une créature qui, est, euh, qui a euh, 16 d'endurance on board. Au début du tour, enfin, tous les deux tours, son endurance va passer à 16. C'est ça, ça rajoute pas. Hein. 7 vis et Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Your Warband, donc, de ton... Euh, bah en vrai en, en LM c'est plutôt fort parce que après c'est que la vie hein. c'est la vie c'est pas l'attaque faut voir ce que ça va donner euh, on a toujours lui ça c'est cool on a en taverne 5 euh, une 4-5 oh euh, j'ai commencé à lire ça me plaît euh, après que tu aies vendu 6 LM tu récupères un autre euh, un autre LM euh, donc tu vends 6 LM et tu récupères un autre LM c'est pas mal en vrai. Hein. Après, il euh, faut arriver à faire cette petite tambouille, mais... Genre je sais pas, avec Milouz par exemple, ça peut être pas mal, faut voir. En tout cas, ça me plaît. Hein. Je pense que c'est un truc qui est assez intéressant. Après, c'est taverne 5, une 4-5, mais c'est le genre de truc, euh, tu peux l'avoir assez tôt. Je sais pas, ça me plaît bien avec Bran et tout, tu fais de la magie avec les, tem les tavernes tempêtes et tout. C'est un truc un peu économie et en même temps, il euh, faut pas non plus... Euh, faut pas toujours le piquer, ça me plaît beaucoup. Il y a euh, taverne 6, le Rock Rock qui est 4-4 là et euh, après que tu joues un LM euh, tu vas donner à tes minions plus un d'attaque et chaque tour tu vas swapper vie et endurance sur cette carte donc en gros tu, tu vas la jouer tu vas jouer euh, dès que tu vas jouer un LM tu vas donner plus un euh, d'attaque à tous tes minions. tour d'après dès que tu joueras un LM ça donnera plus un d'endurance à tous tes minions. là encore j'ai l'impression qu'on est sur une dynamique où il faut acheter des LM, revendre des LM, acheter des LM, revendre des LM, à voir si on arrive à finalement générer ce truc-là. Mais euh, ça me paraît pas évident à mettre en place, mais on verra aussi. bien. Ce sera euh, super fort et super euh, facile. Et en ta 20, après, c'est un TA26. Et en autre TA26, on a lui, c'est un 8-8 TA26, euh, Divine Shield, donc un gros bébé. Et. Euh... Oh Ce mignon peut tripler avec n'importe quel LM. Donc en gros, tu as deux LM, tu vas le tripler avec lui. This minion can triple with any elemental. Donc, en fait, tu as deux minions qui sont les mêmes. Et tu vas les tripler avec. Donc, ça fait une carte dorée, j'imagine, si tu les triples. Surtout que lui, il a Divine Shield. Donc, as, par exemple, je sais pas, tu as, euh, on va dire, deux Magma Lock. Tu prends les lames de surprise. Tu doubles tes Magma Lock, Donc, ça fait un Magma Lock doré. Et en plus, ce Magma Lock, il a le Divine Shield. Et en plus, à l'a découverte. Si c'est ça, c'est pété. Wow, ça me plaît. Naga. Naga Naga, alors on a toujours taverne 1, les petits loulous. Euh, on a en taverne 2 le Rift, euh, Rift euh, Riffer, euh, qui en sorcellerie donne... Euh... Ah, c'est un sort sorcellerie qui va donner de la stat égale à la... au niveau de taverne dans lequel vous êtes. Donc si vous êtes taverne 2, euh, vous chopez ça taverne 2, c'est un sort qui va donner plus 2. Plus 2. Donc c'est quand même plutôt pas mal, moi ça me plaît. Euh, surtout que la valeur cœur, moi je trouve que c'est vraiment une excellente carte dans le jeu, donc euh, ça va être vraiment sexy. On a en taverne 3 le. Ah euh, l'Eventide, elle est taverne 3. Faire attention à ça, Leventide Taverne 3. Oh, c'est sacrément fort, taverne 3 ça. Parce que ça, c'est vraiment une carte super forte. Hein. On l'a un peu oublié parce qu'avec les buddies, puis avec les quêtes, finalement les, les puissances des cartes passaient peut-être en arrière-plan. Mais ça c'est totalement pété l'Eventide maintenant en 3-2. Euh, donc le Zesty Shaker euh, Taverne 3, il est 3-4, une fois par tour après que tu castes un, un Sort salerie, euh, tu le joues sur celui-là. Ah non, après que tu castes pardon, un Sort salary sur lui, donc sur le, le zesti Shaker, tu ajoutes une, une, une, une copie dans ta main du sort. Donc en gros, euh, tu fais un sort plus 2, plus 2 sur lui, tu récupères dans ta main un, un sort plus 2, plus 2. Pas mal en vrai. Ouais ça me plaît. Après c'est qu'une fois par tour mais c'est déjà très très intéressant. On a euh, le Deep Blue Crooner Taverne 4, il est 2-2. Et en sort sorcellerie, enfin le sort sorcellerie qu'il va donner, c'est euh, donner un minion, plus 1, plus 1 jusqu'au prochain tour. Euh, et ça améliore ton prochain euh, Deep Blue. Ok. Donc le sort c'est Deep Blue. En fait le sort c'est le Deep Blue. Et en gros, c'est plus un plus un, tu le joues une fois. Puis le tour d'après, ça va être plus 2, plus 2, puis plus 3, plus 3. Donc c'est le genre de truc qu'il faut avoir très tôt. Limite, tu vas essayer de tripler dans la taverne 24 pour aller récupérer ça et commencer à le, à le stacker un peu. Ça me plaît, pourquoi pas. Euh, en ta 24, on a la 5, 3. Euh... Et le spellcraft, c'est donner un minion, plus 3, plus 5 et camouflage. Ok, c'est plutôt un beau bébé parce qu'en vrai, si tu le joues sur elle-même... Ça fait que la créature elle est 8-8 Taverne 4, donc c'est plutôt une carte un peu, un peu résistante. C'est ce qu'on a envie aussi d'avoir, parfois. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Non, euh, j'ai l'impression que Naga, ils ont considéré que c'était déjà très très intéressant et que cette amélioration-là pouvait vraiment apporter une nouvelle dynamique dans la race, donc euh, pourquoi pas. Les Undead, est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans les Undead On a Radio... Euh... Radio Star, Taverne 3, 3-1. En Death Rattle, t'ajoutes... Une copie de ce mignon. A plain copy of the mignon qui est mort par ça dans ta main. Oh, ok. Donc quand il meurt, il va mettre, si j'ai bien compris, hein, il va mettre, euh, donc c'est lui, il va mettre une copie du mignon que lui a tué dans ta main, j'imagine. Alors, ça a l'air méga fort. Après, c'est une 3-1, il faut que ça tue le truc. Peut-être j'ai rien bité, mais si c'est ça, ça me paraît très intéressant. Euh, pas forcément pété parce que c'est 3-1. Hein, et euh, il si, euh, y a une, un 4 qui tape dedans et il n'aura pas fait d'effet. Ouais, je pense que j'ai compris ça, moi, donc à voir. À moins que ce soit le minion qui tue lui. Donc ajoutes un... Peut-être que c'est ça. C'est le minion qui va tuer Radiostar. tu vas l'ajouter dans ta main. Si c'est ça, ça me paraît vraiment très fort. Si c'est l'inverse, ça me paraît plus compliqué, mais faut voir. Euh, on a quoi On a le Xillobons, Taverne 4, 5-1, après que tu invoques un minion dans le combat, il prend plus 3, euh, plus 3 de vie de manière permanente. Donc c'est un Taverne 4, une 5-1, qui sur le côté un peu invocation, donc avec des bêtes, avec des undead, etc., on va prendre à chaque fois plus 3, plus 3, plus 3. Oh, ça, ça ça aussi, c'est ça, une bonne carte de scaling. J'aime bien ce qu'ils ont fait là pour le moment, parce que vous avez remarqué, on a des très bonnes tavernes 6, on a évidemment des bonnes tavernes 5, hein, dans le, ce qu'on qu va appeler euh, vulgairement le Battlegrounds Vanilla, les tavernes 5 sont très importantes. Mais là maintenant, on a de la construction même en taverne 4. Donc ça, ça va pas mal changer la donne. Euh, on risque de voir vraiment plein de dynamiques particulières dans, dans la game. Il y a évidemment toujours les double races. Hein. Lui, c'est un Undead et un Murloc. Euh, et puis sinon, c'est tout, hein regarde s'ils ont changé des choses mais non ils ont laissé tel, tel quel et euh, je trouve que c'est quand même c'était déjà une bonne euh... c'était pas... pas mal construit dead pour le coup donc euh... j'aime l'idée pirate on a en taverne une, une 3-1 ils ont enlevé euh, mousse d'ailleurs euh, une 3-1 qui euh, donne un gold au prochain tour ok plutôt pas mal en vrai donne un gold au prochain tour euh... On a quoi d'autre On a le Gunpowder Courier, euh, Taverne 3, 2, euh, 4. Après que tu aies dépensé 5 euh, gold, euh, tu donnes à tes pirates plus 1 d'attaque. Donc tous les 5 gold, plus 1 d'attaque à tes pirates, c'est un 2, 4. Taverne 3, c'est pas mal. J'aime euh, le retour du can Canoncer. Euh, en Battlecry, il va donner plus 3 euh, d'attaque à tous tes pirates. Euh, taverne 3, 4, 3. Donc ça, c'était très très cool. On a le euh, Underhand Dealer, il est Taverne 4. Et après que tu gagnes un gold... Il a plus 1 haut, oh, il prend plus 1 plus 1. Alors il est 2-2 ta 24, et dès que tu gagnes un gold, plus 1 plus 1. C'est assez intéressant parce qu'en vrai, tu peux vraiment jouer. Parce que souvent on dit, bon, pirate APM, il faut avoir l'ardeur doré et un autre l'ardeur. Et c'est vrai, quand on a qu'un seul l'ardeur ou même deux l'ardeurs, on ne peut pas vraiment partir en APM. Là, en fait, on pourra partir, pas forcément en APM, évidemment, genre en mode man infini, mais on pourra partir en mode tempo. C'est-à-dire, on a le under dealer, et en gros, on achète quelques pirates, on génère un peu des golds avec le l'ardeur. Je regarde quand même avant de dire de conneries parce qu'aussi bien l'ardeur il y est plus. Bah écoutez, l'ardeur il y est plus. Donc euh, pas avec l'ardeur mais sûrement avec d'autres trucs qui gagnent des gold. Bah typiquement avec lui par exemple. Euh, donc à voir ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas c'est intéressant. Donc il y a sûrement d'autres trucs qui gagnent des golds. Hein. On, va, on va découvrir ça. En Terre 24, on a une 3-2. Euh, il met des minions. Les dommages de ce minion. J'ai pas compris ce, la carte. Dommage de ce mignon. J'ai rien bité. Bah écoutez, ça vous regarderez, j'ai pas bité la carte. Euh, j'ai rien bité à la carte. Euh, <rire> J'essaye de faire un effort, mais j'ai rien bité à la carte. Taverne euh, 4. 3-4. Euh, en cri de guerre, donner un pirate plus un d'endurance pour chaque gold que tu as dépensé ce tour. Euh, donc ça, ça fait penser au buddy un petit peu euh, Donc ça, c'est plutôt cool évidemment On a toujours la Peggy Et on a quoi qui fait des pièces Bah ben voilà, On a ça par exemple, au début de ton tour C'est une taverne 5, 7, 6 euh, Tu vas gagner un gold et tu vas répéter ça Pour chaque autre pirate que tu as euh, Donc si tu as un board avec lui Et 4 pirates au début du tour, tu vas gagner 4 gold Donc lui, il va prendre plus 4, plus 4 Donc c'est super, super intéressant On n'est plus dans ce côté APM Mais on est dans ce côté un petit peu plus... Euh... Ben moins débile en soi, parce que Pirate APM, c'était la meilleure compo du jeu, ça faisait Man Infini. Donc ça, c'est très intéressant, ça remplace l'ardeur. On a lui, on a vu, et on a en taverne 6, une 5-6. Après que tu as dépensé 8 gold, euh, tu euh, génères un autre pirate. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Donc euh, voilà, basé évidemment toujours sur le côté, euh, je génère des pièces. Euh, J'essaye de faire des pièces et ça fait des euh, choses. Les démons les démons, les démons, les démons. On a le Soul Rewinder. Re taverne 2-3-1. Après que ton héros ait pris des dégâts, il va prendre plus 1 euh, de vie. Donc, euh, c'est une 3-1. Et quand tu prends des dégâts, il prend plus 1 de vie. Donc, euh, un peu léger, juste plus 1 de vie. Il faut voir ce que ça va donner. À voir. Ça me paraît un poil léger. Ce qui démarre quand même 3-1. Euh, après, il y a peut-être des choses qui te blessent et qui sont cool. Ah, bah, ça, par exemple. Voilà, typiquement. Le Backstage Security. 4-6, taverne 2, par contre au début de ton tour tu prends un dégât. Donc déjà il y a une combinaison qui, qui est rigolote. On a le Keyboard In euh, qui est taverne 3, 4-2. Si euh, tu as pris des dégâts au tour d'avant, euh, tu vas donner plus 1, plus 2 à tes démons. C'est un cri de guerre. Hein. Donc au tour d'avant tu as pris des dégâts. Euh... Ouais, et euh, plus 1, plus 2 en arrivant sur le board à tes démons. Donc peut-être les démons un peu jouent plein de démons et j'ai des effets, ça peut peut-être revenir. Ça me plaît, en tout cas le petit scolaire est toujours là. Euh... Ah, le petit scolaire il a changé d'ailleurs. Euh... Maintenant c'est plus de plus 1. Il est 1-4, mais il est plus de plus 1. Ce qui me paraît plus logique finalement. Parce que vu qu'on revient à, encore une fois à un Battlegrounds Vanilla, peut-être que le petit scolaire il aurait été trop fort. Voilà, à voir ce que ça va donner hein, évidemment. Euh, on a lui, la taverne 23. Le, euh, le Malquezar 5-2. 2 euh... Euh... Deux refresh. Ah, ok. Stern coûte de la vie au lieu des gold. Donc, chaque euh, deux actualis tous les deux tours, en gros, si j'ai bien compris, tu as deux actualisations que tu payes en points de vie plutôt qu'en mana. Oh, ça, ça me plaît beaucoup. Ça, la petite optimisation du dé. Après, c'est 5-2 taverne 3. Encore une fois, ça meurt sur des tavernes taverne 2, mais ça, ça me plaît. Euh... Attendez, mais lui, c'est 2 points de vie pour chaque PV manquant. Ah, mais il est à 24. taverne 4. Taverne 4, 2 points de vie pour chaque PV manquant. Ça me plaît. Franchement, ça me plaît, hein, ce petit euh, Battle Master. Euh, lui, il est toujours là. Lui, il est euh, taverne 5. Le euh, percussionniste imposing. Donc, en, en cri de guerre. C'est un cri de guerre, démon. Euh, tu vas découvrir un démon et il va t'infliger des des dégâts euh, égal à sa taverne donc tu, tu, tu découvres un démon et euh, si tu découvres un démon taverne 4 par exemple tu vas prendre 4 dégâts waouh fais gaffe quand même là c'est violent là ce qui nous propose Il y a pas des trucs qui permettent de se protéger un peu plus pas l'impression euh, on a le tychondrius qui est à 25 4 4 quand ton héros prend des dégâts tu donnes à plus un plus un à tes autres démons et après on a les autres donc euh, on va partir ça va être un démon qui... Avec plein plein de démons qui vont se booster un petit peu à chaque fois. Mais tu vas devoir utiliser tes points de vie pour les booster. Waouh, ok, faut voir, mais ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être très intéressant, mais pareil, c'est un truc assez technique. Donc, euh, les Hurons. l'homme Goujon. Euh, alors, on a le Moon Bacon Jazzer. Euh, Taverne 3, 2, 5. Euh, pour le reste de la game, donc c'est un cri de guerre. Euh, tes, euh, oh, pour le reste de la game, tes gemmes donnent un point de vie de plus. Donc, euh, c'est pas mal. Après, c'est un 2-5 taverne 3, mais toutes tes gemmes vont donner plus 1, plus 2. Sachant que les gemmes, c'est pas très fort en ce moment, mais encore une fois, il y a soit les buddies, soit les quêtes à chaque fois qui prennent le pas sur les puissances intrinsèques des cartes. Donc, euh, ça, ça me plaît beaucoup. On a le. Puis même, on va le revoir, lui. Hein. Le... C'est vrai qu'on l'a pas trop vu là, mais je pense que dans un fameux Battlegrounds Vanilla, ça va être très intéressant, le gem smuggler. Euh, on a taverne 4, une 6-3 pour le reste de la partie, donc c'est la même chose, mais un d'attaque aux gemmes en plus. Euh, on a le Bongo Bopper, t'as 25, 5, 5. À la fin de ton tour, euh, tu donnes. Non, tu mets une gem sur deux. Euh... Ah non, tu mets une gem and play tomorrow on this. Ah, tu gagnes une gem. Ok, c'est ça, pardon. À la fin de ton tour, tu, pro... tu gagnes une gem et t'en mets deux sur lui. Donc, par exemple, si t'es sous le dot de Moonbacon et sous le bot de, de, de Pricky Piper, tes gems elles font plus 2, plus 2. Donc lui à la fin du tour il va te donner un plus de plus de en main il va prendre plus 4 plus 4. Euh, J'aime beaucoup. Et après on a un taverne 6 qui est euh, en Avenge, donc euh, vengeance, vengeance 1, tu joues une gemme sur tous tes quill Après les Uran, c'est Uran, les Uran en général ils n'ont pas trop de ral d'agonie, etc. Mais euh, c'est un 2-10. Qui va à chaque fois, en vrai si tu joues, je sais pas, tu joues un gascoiler et un autre truc. D'autres trucs avec la, la, la réincarnation au léral d'agonie et, et euh, je sais pas, 3-4 euh, Quillbor. Franchement, ça peut vite grossir. Ça me plaît bien. En plus, il démarre de 10 donc il démarre avec beaucoup de points de vie. à voir. Les mechas maintenant. Mechas, on a euh, Lulabot. Euh, c'est du magnétisme. Taverne 2. À la fin du tour, il gagne plus 1, plus 1. Waouh. Donc c'est un 2-2. Il va passer 3-3, puis 4-4, puis 5-5, etc. Donc ça déjà, moi, ça me plaît. Et accessoirement, ça a le côté magnétisme. Oh, je... C'est super bien. Accor au tronc, taverne 3, 2, 5. À la fin de ton tour, tu gagnes un extra gold. Et c'est du magnétisme. Taverne 3, tu as un 2, 3. Qui te donne un gold fin de tour. Ça me plaît. On a le Scrap Scraper. Taverne 4. Euh, 3, 6. Et sa vengeance. Tu vas gagner un, un, une carte magnétisme aléatoire. Donc 3, 6, bah c'est pas mal. Hein, parce que les, les mechas, ils ont quand même un peu... Il y a les menaces réplicantes, il y a la micro-momie, il y a les golems. Donc il y a quand même des choses qui mettent d'autres... Euh, d'autres mécas. Donc, euh, la vengeance, ça se fait. Donc, c'est plutôt cool. C'est un 3-6 pour 4, et euh, taverne 4, et tu vas récupérer des, des, du magnétisme. C'est chouette. C'est aussi pour ça qu'ils ont peut-être rajouté des petits magnétismes. Parce qu'en vrai, si, tu, si ta probabilité, elle est haute de récupérer un ennuo module, au module, c'est vraiment les nuts hein, en magnétisme. C'est probablement moment le meilleur méca du jeu. Euh, on a utilité drone, taverne 5, 4-5. À la fin de ton tour, tu donnes plus un, plus un. Ah non, il, euh, Non, donne plus un, plus un. Ah non Give your minion plus un plus un pour chaque magnétisme qu'ils ont. À la fin du tour, chaque minion, pour chaque... Enfin, chaque mignon on va prendre plus X plus X. X est le nombre de magnétismes qu'il a. Oh, waouh Donc, on pourrait partir vraiment dans un truc scaling où tu dois magnétiser à mort. Oh, ça me plaît bien. Euh... Oh, on a un beatboxer polarisé. Ça, ça me plaît, Taverne 6. 3, 7. Euh... Quand tu magnétises un autre minion, ça magnétise aussi celui-là. Donc, euh, bon, il va grossir en même temps que les autres petits loulous. Et enfin, les neutres. Les neutres. Euh... Ah bah, on a l'erreur de Hearthstone. 1-3. Qui euh... a toutes les races. Qu'est-ce qu'on a On n'a pas grand-chose de nouveau. On a le Upbeat Duo. Donc, il est à 24-4-2. Choisissez un mignon. Donc, euh, guerre, choisissez un mignon. À la fin du tour, tous les deux tours, T'en prends une copie. Donc, tu choisis un minion et tous les deux tours, tu auras cette copie du minion. Et on a également. Euh, à la f... Oh! Dracary Enchanter. Tes fins de tour, trigger deux fois. Il est à 25, il est à 1, 5. Et tes fins de tour, trigger deux fois. Donc, le côté un peu euh, Zac Efron de Ragnaros, là. Enfin, le buddy à Zac Efron, là, De Lucifron. Donc, tes fins de tour s'activent deux fois. Ok. Bah, en vrai, avec, euh, walking fro avec le, le, le Fort Mobile, euh, c'est sacrément strong. Hein. Et après, on a The Boogie Monster, taverne 6. Quand tu joues un taverne 1, mignon, un mignon taverne 1. What Attends, quand tu joues un taverne 1, tu progresses dans, le nouveau, dans la nouvelle taverne et tu donnes à tes mignons plus 1, plus 2 Progresse to the next tier. T'avances dans la taverne et tu donnes à tes minions plus 1, plus 2. On va progresser to the next tier. Par contre, tu as toujours un taverne 1, tu boostes plus 1, plus 2, tous tes minions. Pas trop compris le début de la phrase, mais euh, comment ça, tu montes en taverne Je comprends pas. Progresse to the next tier. En fait j'ai du mal à habiter genre progresse dans le, dans le dans la prochaine taverne genre tu montes de taverne en jouant des mignons tavernois ça me paraît trop bizarre ce truc genre tu joues t'as ça, et après pou, pou, pou, pou. débile Débile euh, Est-ce qu'on a loupé des choses Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent Pas spécialement euh, je regarde si la massacreuse a été améliorée. Non. Bah ben écoutez, ça me paraît pas mal. Hein. Franchement, à voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de nouvelles races. Et puis on sait que voilà, ils ont. L'avantage c'est qu'ils ont les buddies sous le coude. Ils ont les quêtes sous le coude. Donc on sait qu'à n'importe quel moment, si la, la méta, je sais pas, au bout d'un mois, un mois et demi, deux mois, on commence à dire bon bah ben, on a fait le tour. Là, bam, ils peuvent nous rajouter des quêtes des buddies et petit vent de fraîcheur. Et ça, ça c'est très, très agréable. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Euh, N'hésitez pas à aller voir hein, vous-même hein, sur le site PlayerStone. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt et surtout à jeudi pour tester euh, tout ça euh, tous ensemble sur ma chaîne Twitch, twitch.tv The Fichou Ciao tout le monde